Arriver à trouver quelque chose à vous dire à propos de Kevin, ça va être compliqué. Il est habitué de nos conférences, il a cofondé la Scope, les Tilleuls. Vous le connaissez peut-être pour son activité dans la Core Team Symphonie, la création d'API plateforme, Mercure, vulcan une extension navigateur, vaccin.click. Mais, mais, mais, est-ce que vous saviez qu'il avait publié un livre en 2013 qui s'appelle... « Persistence in PHP with the Doctrine ORM ». Maintenant que j'ai trouvé un truc que vous ne savez pas, il va vous présenter l'architecture ESA dans la continuité de son évolution autour des API. Merci Pourquoi camarade. <rires> euh, désolé pour le livre sur Doctrine, on ne peut pas être parfait. Euh, donc Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'architecture d'API. Relativement peu de PHP, mais restez quand même, j'espère que ça va vous intéresser. Je m'appelle Kevin Denglas, les présentations ont déjà été faites. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur le domaine des API. J'ai eu l'occasion de contribuer à API Platform et d'en créer les premières versions, puis d'échanger avec énormément de développeurs, de voir des cas d'usage de plus en plus particuliers, qui allaient beaucoup plus loin que les miens, c'est ce qui est sympa avec l'open source. Euh, et suite à ça, j'ai créé deux petits protocoles réseau qui s'appellent Vulcain et Mercure. Euh, Aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer une vision globale, une vision d'ensemble de là où j'essaye d'aller avec ces différents composants. Et euh, finalement, là où on essaye d'aller avec la core team d'API Platform pour les futures versions d'API Platform. Donc ça ne va pas parler de PHP, mais il y a quand même un lien avec la communauté. Je travaille chez letilleul.coop. C'est une société coopérative basée à Lille, mais présente aussi maintenant à Paris, Nantes et Lyon. Euh, coopérative, ça veut dire qu'elle, cette société appartient à 100% à ses salariés, que toutes les décisions importantes sont prises de manière démocratique, et que l'argent qu'on génère, euh, il est réparti équitablement entre tous les salariés, il pas des actionnaires euh, euh, ou des associés externes qui euh, euh, s'enrichiraient sur notre travail. Euh, on est 55%. On fait plein de projets sympas dans tout ce type de technologie. Vous voyez les logos en bas. Donc si vous cherchez des gens qui s'y connaissent là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter. Et euh, comme beaucoup de boîtes ici, on recrute. Donc si vous maîtrisez toutes les technologies que vous voyez là, y compris PHP, que vous savez la taille de la barbe de Kropotkin et que vous êtes capable de vaincre notre co-gérante à un jeu d'alcool, vous avez toutes vos chances. Euh, n'hésitez pas à postuler. Euh, bon, je rigole. On vous recrute aussi des juniors et des buveurs de Perrier. Qui, parmi vous, a déjà utilisé des applications REST OK. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes trompés, parce que si vous avez déjà utilisé un navigateur web ou euh, une application mobile dans votre vie, il y a de très, très, très grandes chances que vous étiez en train de manipuler une application qui implémente le style architectural REST. Pourquoi Parce que ce style architectural, c'est le style architectural du web lui-même. Et il a été conçu par une personne qui s'appelle Roy Fielding en même temps qu'un protocole que vous utilisez peut-être sans le savoir, ou en tant que développeur PHP, espérons que vous sachiez ce que c'est, qui s'appelle HTTP. On a un document qui s'appelle HTTP 1.1, qui est la spécification du protocole qui propulse le web. Et on a un autre document qui s'appelle REST, qui explique pourquoi ça a été conçu comme ça, et pourquoi cette implémentation de référence qui est HTTP a ces contraintes-là. Euh, ça mériterait plus de 40 minutes de talk, donc je vais passer relativement vite euh, là-dessus. Vous trouverez plein de ressources euh, sur, euh, sur Internet. Juste, quelques petits détails qui vont être utiles pour ce style architectural qui complète REST que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, une vraie application REST, elle est composée d'une suite de liens. C'est-à-dire que c'est une machine à état. Ces états, on peut passer d'un état à l'autre en suivant des liens hypertextes. C'est assez facile à comprendre quand on utilise euh, un site web. On a un site web qui a des liens, qui la balise A en HTML, qui permet de lier d'autres ressources, d'autres documents et de se balader là-dedans. En fait, une API qui suivrait le style REST, elle doit aussi fonctionner comme ça. Ça, c'est un critère important. Je passe sur le REST, qui est important aussi, mais qu'on n'aura pas le temps de couvrir. Les mots-clés qui sont en gras. Le fait que, dans les contraintes que doivent respecter les, les architectures REST, pour pouvoir se vendiquer REST, il y a le fait de pouvoir facilement mettre en cache les ressources servies par notre API. Que c'est un système qui est en couche, c'est-à-dire que ça va fonctionner un petit peu comme des commandes UNIX. Les commandes UNIX, vous avez plein de petits outils qui font une seule chose, qu'ils font bien, et que vous pouvez agrégé en utilisant le pipe, les redirections de flux, etc. Ben, reste, et HTTP, c'est conçu pareil. Vous pouvez avoir un serveur d'application écrit en PHP qui va générer des ressources, et puis, devant, rajouter un petit serveur qui va faire du cache, par exemple, varnish. Je dis pas ça au hasard. Et puis, devant, rajouter un petit serveur qui va faire de l'autorisation d'utilisateurs, par exemple, Kong, et puis, devant, rajouter un web application firewall, par exemple, euh, mode security d'Apache. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir empiler plein de petites fonctionnalités qui sont déjà disponibles en briques. Architecture en couche. Euh, le web implémente le style architectural REST. On a deux manières de faire des applications REST. Des applications qui sont destinées aux humains, plutôt avec HTML, etc. Et des applications qui sont destinées aux machines, pour lesquelles il y a tout un jeu de standards du web qui existe, donc URI, HTTP, qui sont, eux, plutôt destinés aux humains et aux machines, qui sont communs aux deux cibles, et puis RDF, JSON-LD, Hydra, qui, eux, sont plutôt des formats destinés à la consommation des API REST par les machines, pour rendre ces API autodécouvrables, interopérables, etc. Ce n'est pas un hasard si API Platform a permis de ces formats-là, c'est parce que c'est les standards du web qui implémentent le style architectural REST et qui sont définis par les organismes de standardisation qui sont l'IETF et le W3C. Ceci dit, reste, ça date de l'an 2000. Peuple de l'an 2000, vous voyez, c'est quand même pas, pas hyper, hyper récent. Et le web a beaucoup évolué, a beaucoup changé depuis l'an 2000. On va voir si on ne peut pas tirer parti de ces changements. Avant de tirer parti, on va faire un petit rappel sur ce qu'ont été ces changements. D'abord, les standards du web, ceux qu'on a vus avant, la HTTP, URI, etc., ils ont quand même beaucoup évolué en 21 ans. Le protocole qui propulse le web a été révisé deux fois. On a eu HTTP2 qui a été publié il y a quelques années maintenant, peut-être 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Et on a HTTP3 qui est encore un brouillon à l'heure actuelle, mais qui est implémenté par tous les navigateurs web modernes et qui est utilisé par défaut quand le serveur le supporte, et qui va être publié sous forme de RSC incessamment sous peu. Il y a déjà les couches basses qui ont été standardisées, qui ont été publiées, les couches hautes arrivent. Les fonctionnalités qui sont intéressantes là-dedans, qui ont été rajoutées, il y en a plein d'autres, je me concentre sur celles qui vont servir mon propos, bien sûr. La première, c'est le multiplexing. C'est la possibilité, maintenant, dans une même connexion TCP ou UDP, de télécharger en parallèle autant de ressources que l'on souhaite, de faire autant de requêtes HTTP que l'on souhaite, et de les télécharger ça en parallèle dans la même connexion. Ça, ça permet d'améliorer énormément les performances, en particulier quand les réseaux sont de mauvaise qualité. Ensuite... Ce sont des protocoles HTTP 2 et 3 qui sont binaires, alors qu'HTTP 1 était un protocole texte. Ça complexifie un peu les choses, mais ça permet un gain de performance. Les entêtes sont maintenant compressées et dédupliquées. Pourquoi ça va nous intéresser Imaginons que vous fassiez 15 requêtes vers votre serveur. Vous allez envoyer 15 fois l'entête user-agent du navigateur. C'est un peu dommage, c'est envoyer du... des données sur le réseau pour rien. Bon, en fait, ils seront envoyés qu'une seule fois si vous utilisez une version récente du protocole grâce à cette fonctionnalité-là. On a le, un mécanisme de priorité qui est maintenant disponible aussi. Plus, le plus facile à comprendre pour ça, c'est de penser à une, page web. à une page web. Dans une page web, vous avez du contenu qui est utile pour les humains, qui est ce qui est, euh, qui est, ce qui est présent dans le HTML. Puis après, généralement, vous avez, quoi, je sais pas, euh, euh, dans le top de François hier, c'était un truc comme 600 trackers pour euh, vous mettre de la pub personnalisée. Bon, bah, ce qui est le plus important pour l'utilisateur, c'est plutôt le contenu qui est présent dans les pages. Grâce à HTTP2, si vous l'utilisez correctement, euh, et 3, vous pouvez marquer le document HTML comme prioritaire par rapport au 600 tracker. Malheureusement, pas grand monde le fait, mais c'est un autre débat. Il y a eu aussi des améliorations qui ont été faites au niveau de TLS pour permettre de réduire les latences. Euh, et il y a un nouveau protocole bas niveau qui a été complètement créé de zéro pour remplacer TCP, qui s'appelle Quick, et qui est utilisé maintenant par HTTP3. Bon, il y a beaucoup, beaucoup à dire là-dessus. Euh, la FUP a déjà organisé pas mal de, de choses, sur ces pas mal de conférences euh, sur ces sujets-là. J'ai pu donner un talk lors du Forum PHP 2018 sur HTTP2. Et Benoît Jacquemont on a fait un excellent sur HTTP3 lors de la FUP dès 2021. Si vous voulez plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Dans le protocole HTTP, on a une caractéristique qui est là quasiment depuis le début, depuis HTTP 1.1, qui est très intéressante et qui est dédiée à la performance des applications web, c'est la capacité native de mettre les choses en cache. Parce qu'il n'y a rien de plus rapide et de plus, écologique, de plus écologique et de plus consommateur en ressources que de ne rien faire. Si la donnée est déjà là et je peux la servir sans faire un appel réseau, déclencher les 2000 routeurs sur le passage et exécuter 2 tonnes de PHP et 700 requêtes SQL, bah c'est mieux. Donc pour ça, on a euh, deux types de cache qui sont présents de base, dans, spécifiés de base dans le protocole HTTP. Premier exemple, là, ce schéma vient de MDN, c'est juste qu'on a un navigateur qui fait une requête vers un serveur web, disons PHP, pas de cache du tout. À chaque requête, j'ai mes 700 requêtes SQL. Deuxième exemple, un cache partagé proxy ou reverse proxy. Là, cette fois-ci, on a un intermédiaire réseau, souvenez-vous du fonctionnement en couche de HTTP, qui va pouvoir mettre en cache les documents pour éviter d'avoir les régénérer à chaque requête. Donc là, le premier navigateur requête le cache. Le cache est froid, il n'y a pas de données dedans. Le, le serveur de cache va appeler le serveur web, nos 700 requêtes SQL vont être exécutées, parce qu'on code comme des ports, on fait du PHP, c'est normal. Non, je rigole. Euh, <rire> fois suivante, le deuxième navigateur arrive, appelle le cache partagé, la ressource est déjà en cache, plutôt que de rappeler le serveur web et refaire nos, nos 700 requêtes SQL, la donnée va pouvoir être renvoyée tout de suite au navigateur. Donc, gain en énergie, en performance, etc. Deuxième type de cache, Cache privé. Cette fois-ci, c'est les caches qu'on va trouver directement dans les navigateurs web et autres clients HTTP. Euh, cette fois-ci, le navigateur fait une requête. Et puis ensuite, l'utilisateur redemande le, la même ressource, parce que c'est un fichier JavaScript ou un fichier HTML qui ne change pas beaucoup. Euh, 10 minutes après, bah, plutôt que de refaire une requête à un cache partagé ou directement serveur d'origine, le navigateur va pouvoir juste le réutiliser en local. Ça, c'est ce qui est le plus performant. Bien entendu, on peut cumuler les deux petite subtilité en termes de sécurité, dans un cache privé, on peut partager, on peut stocker tout et n'importe quoi, même des données qui contiennent des données personnelles sensibles, spécifiques à l'utilisateur, vu qu'il est privé, dans un cache public, partagé, en revanche, on ne peut stocker que des données publiques. On a aussi dans le protocole HTTP, deux mécanismes qui sont, qui sont spécifiés directement, euh, de gestion du cache. On a le mécanisme par expiration, c'est assez simple à comprendre. Je suis journaliste pour Le Monde, j'écris un article. Je vais peut-être avoir à corriger une typo ou deux une fois de temps en temps, mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de gaspiller des ressources et à régénérer la page trop souvent. Donc je vais dire voilà mon article. Il peut être mis en cache et servi tel quel par les, les caches privées et les caches publics pendant 10 minutes. Voilà, donc ça c'est. On a un en-tête qui s'appelle Cache Control et des directives qui permettent de marquer. Combien de temps un cache privé, maxAge, ou un cache partagé, smaxAge, peut garder la ressource et l'utiliser sans même vérifier si elle a changé ou pas. Ensuite, on a un deuxième mécanisme qui est la validation. Cette fois-ci, l'idée, c'est que pour chaque ressource qui va être servie par mon serveur web, je vais lui associer un numéro de version et je vais le mettre dans le tag e -tag. Voilà mon article. La première version, c'est la version 1. et Mon e vaut 1. Le navigateur va avoir téléchargé ça. Et euh, lorsque l'utilisateur va redemander cette ressource, navigateur ou cache partagé, hein, les deux vont fonctionner, il euh, y aura quand même une connexion qui va être faite au serveur. Et le navigateur va dire au serveur, OK, j'ai déjà la version 1 de cette ressource. Là, deux solutions, soit ça n'a pas changé. Et euh, le serveur va tout de suite renvoyer un code, HTTP, à code HTTP et couper la connexion en disant, voilà, tu as déjà ce qu'il faut, donc on peut s'arrêter là. Et je n'ai pas besoin de réexécuter mes 700 requêtes SQL, je peux en faire que une pour vérifier le numéro de version. Deuxième possibilité, bah ça a changé, bah dans ce cas-là, je fais le traitement normal, je régénère le document et je rafraîchis le cache. On peut faire la même chose au lieu des numéros de version avec des dates de modification. Dernier modèle, le système d'invalidation. Ça, c'est malheureusement pas standardisé, pas directement dans le protocole, donc il y a différentes implémentations qui coexistent. Là, le... ça va demander un peu de collaboration de la part du serveur. On a une requête en écriture, mon journaliste vient de publier une nouvelle version de son article. C'est le serveur d'application, mon code PHP, qui va venir mettre à jour le cache pour lui dire, voilà, la nouvelle version, en push, si on veut. On peut aussi aller un peu plus loin avec ça et dire, voilà, j'ai des ressources qui contiennent différents documents. Par exemple, j'ai un document de JSON qui contient un utilisateur. Cet utilisateur fait partie de groupe, et j'ai la description de ces groupes, j'ai fait un gros document de JSON qui contient tout ça. Donc quand quelque chose change dans le groupe, il faut que j'invalide la ressource groupe, mais aussi la ressource utilisateur, parce qu'elle contient le groupe. Et ça, je peux faire ça en marquant ces ressources avec, un, avec des systèmes de tags. Il y a plein de serveurs euh, proxy et de prestataires de, de cache qui proposent des mécanismes comme ça, Varnish, Fastly, Cloudflare, etc. ont des mécanismes de ce type-là qui sont les plus puissantes. Tout ça, en fait, ça existe depuis HTTP 1.1, donc depuis 20 ans. Et depuis, il y a pas mal d'ajouts qui ont été effectués au protocole, à la RFC qui spécifie le cache HTTP pour rajouter des nouvelles fonctionnalités. En fait, c'est une nouvelle directive que l'on peut ajouter à l'entête cache control. Certaines d'entre elles sont expérimentales, d'autres sont stabilisées. Elles sont toutes implémentées dans tous les navigateurs modernes et dans tous les serveurs proxy de cache modernes comme Cloudflare ou euh, Varnish. Donc vous pouvez utiliser ça dès maintenant. Premier, premier tag, immutable. Ça signifie que cette réponse ne changera jamais. Vous avez une image Le nom de l'image, c'est le hash du contenu. On est sûr que cette URL-là sera toujours le même contenu. On peut l'indiquer... À tous les différents caches en disant une fois que tu l'as téléchargé, une fois, re-télécharge le plus, ça sert à rien. Et ça, ça permet forcément de réduire la consommation de ressources et d'améliorer les performances énormément. Bon, il bah, ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'une fois qu'on a marqué une réponse avec ça, on ne peut plus la changer. Donc, euh, c'est bien quand c'est des Deuxième en tête très intéressant, stale while revalidate. Alors, qui parmi vous a déjà utilisé ce truc-là ou au moins entendu parler Eh, hey, quand même, pas beaucoup. Qui parmi vous fait du JavaScript Ok, c'est à peu près les mêmes personnes, mais il y a quand même des utilisateurs JavaScript qui ne connaissent pas ça. On va en reparler, c'est inquiétant. Bon, c'est toujours inquiétant de faire du JavaScript, c'est pas très grave. Mais... Alors, Stay While Revalidate, c'est une stratégie plutôt malignée. En fait, c'est un compromis. C'est un compromis entre expérience utilisateur et fraîcheur des données. Le principe de ça, c'est de dire, OK, tu es déjà... Toi, utilisateur, cache privé, ou toi, serveur de cache partagé, reverse proxy, type varnish, etc., tu as déjà une version de la ressource. Donc, faut Il faut qu'il y ait déjà eu une première connexion. Moi, je veux que mes performances soient bonnes. Et pour ça, j'accepte de servir des données qui sont un peu anciennes. Donc, une fois que tu as déjà une ressource, même si la ressource a expiré, le mécanisme d'expiration qu'on a vu après, tu vas pouvoir la servir tout de suite à l'utilisateur pour l'afficher instantanément, sans avoir besoin de réexécuter nos 700 requêtes SQL. Par contre, je veux quand même que mes données soient relativement fraîches. Donc, de manière asynchrone, en arrière-plan, après que tu aies affiché la donnée euh, expirée, eh ben, tu vas quand même contacter le serveur, régénérer la donnée fraîche, et éventuellement l'envoyer à l'utilisateur, ou au moins l'avoir prête pour l'utilisateur suivant, qui du coup aura celle qui a été générée par l'utilisateur précédent. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est un compromis qui permet d'avoir des données quand même relativement fraîches, même si un peu expirées, parce que l'utilisateur d'avant rafraîchit toujours le cache, mais en même temps, disponible immédiatement sans avoir besoin d'exécuter du code, parce que c'est déjà là dans le cache. Et ensuite, on a une variante de ça qui est aussi intéressant pour rendre vos sites web et API web en fait, hein, plus robustes. Stale if error. Qui a déjà utilisé ça Ok, alors ceux qui ne l'ont pas fait, mettez-le. Peut-être pas partout, il faut le faire avec parcimonie, mais c'est quand même vraiment intéressant. Là, le principe, c'est de dire, OK, euh, le serveur, il est en panne. C'est une erreur 500, j'ai fait une connerie. Ou euh, c'est, voilà, l'administrateur système, euh, il avait bu trop de café, il a arraché la prise. Enfin, peu importe, ça répond plus. Euh, sauf que le cache, privé ou partagé, il a déjà une version ancienne. Voilà, on se dit, plutôt que d'afficher une erreur à l'utilisateur, parce qu'on sait que ce n'est pas très grave de se servir des données périmées, mais on va plutôt servir la donnée périmée que d'afficher une erreur. C'est à ça que sert cette directive. -là. OK donc, côté standard, côté fonctionnalités euh, logicielle disponibles dans nos navigateurs euh, et serveurs, on a quand même eu pas mal d'ajouts qui peuvent être intéressants pour améliorer les performances de nos applications web et de nos API web aussi. Il y a aussi quelque chose qui a changé fondamentalement en 20 ans depuis REST, c'est l'infrastructure. C'est les câbles sous-marins qui relient les différents continents pour faire passer Internet. C'est les satellites qui ont été déployés partout pour faire passer Internet. Euh, C'est les data centers et les, qui ont été, et les serveurs qui ont été déployés un petit peu partout à l'échelle de la planète. Ça, il n'y en avait pas autant en, dans les années 2000 que l'on a maintenant. Premier élément qui s'est très démocratisé, qui, était, qui existait, mais qui était très cher dans les années 2000, qui est maintenant quasiment gratuit, enfin, même la plupart du temps, gratuit, en fait, pour les petits sites, les CDN, Content Delivery Network. Le principe est assez simple, en même temps très puissant. L'idée de ça, c'est d'avoir des serveurs, un petit peu partout dans le monde. Et ces serveurs, en fait, représentent un serveur de cache HTTP dans le cadre des applications. web. Et donc, là-dedans, quand on a des fichiers statiques, des images, des vidéos, des fichiers JS, éventuellement du HTML statique, plutôt qu'à chaque fois avoir que notre utilisateur qui est à Paris aille se connecter au serveur de Amazon au hasard aux États-Unis, eh ben on va plutôt essayer d'avoir une copie de nos documents en cache dans un serveur qui est plus près. Et ça, ça permet de réduire beaucoup les latences, parce que forcément si j'appelle un serveur à Paris, alors que moi je suis à Paris, ça va plus vite que d'appeler un serveur qui est à San Francisco, il n'y aura pas l'Atlantique à traverser. Et ça permet aussi de réduire la bande passante qui est consommée, parce que nos données font moins de chemin. En fait, ça permet, selon certaines études, de réduire aussi euh, la consommation, le coût énergétique de nos applications, parce que déjà, c'est euh, du logiciel et du matériel qui est ultra optimisé pour la consommation d'énergie, et souvent, même si pas tout le temps, c'est branché sur de l'énergie verte. Et aussi que, euh, quand on envoie des données à l'autre bout du monde, on voit pas juste des données euh, de la lumière dans une fibre optique. Généralement, il y a des intermédiaires réseaux, Il y a des routeurs, il y a plein de matériel là-dessus, et ça, ça consomme de l'énergie, bien sûr. Donc, voilà, les CDN, c'est un truc qui s'est vraiment démocratisé. Un CDN, en fait, c'est un serveur de cache HTTP qui, généralement, implémente la spécification, mais qui a une particularité, contrairement à un varnish de base, c'est qu'il est distribué. C'est-à-dire qu'un petit peu partout dans le monde, on voit un autre prestataire qui est Fastly. et eh ben, quand je stocke quelque chose dans mon cache, en fait, il va être répliqué automatiquement par le système sur tous les serveurs du monde et ensuite servi tout de suite, immédiatement, le plus près possible de l'utilisateur. Pour ça, vous pouvez passer par des prestataires qui ont déjà des serveurs, Fastly, Akamai, Cloudflare. Vous pouvez aussi, si vous avez des compétences Ops, mais qui ne sont pas forcément si compliquées que ça, euh, créer le vôtre. Vous pouvez louer, ou si vous êtes voyageur, aller installer vos serveurs un petit peu partout dans le monde. Généralement, on les loue plutôt. Et puis utiliser des logiciels qui vont vous permettre de créer ce type d'infrastructure. On a Soin, qui a été créé par un ancien collègue, Sylvain Krobach, qui est un serveur de cache écrit en Go, qui est complètement open source et qui est complètement distribué. C'est-à-dire que de base, il va se charger de répliquer les données, supprimer les données, etc., sur vos serveurs, votre grappe de serveurs qui va être réparti un peu partout dans le monde. On a aussi Varnish, la version payante de Varnish, qui supporte cette fonctionnalité. Par contre, il faut passer à la caisse. Euh, généralement, pour pouvoir faire ça nous-mêmes, c'est faisable, mais il va aussi falloir qu'on gère un peu le DNS et qu'on soit capable de dire... Ok, tu demandes euh, le site euh, letiel.coop, mais en fait, tu es à Paris, donc je vais te servir letiel.coop depuis le serveur qui est à Paris et pas de suite San Francisco. Pour ça, on peut utiliser GeoDNS, qui est assez facile à effectuer, c'est juste qu'on va renvoyer une IP différente pour le même nom de domaine en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur. Ensuite, on peut faire de l'anicast, là, c'est un peu plus compliqué, entre autres, parce qu'il y a des démarches administratives à faire pour avoir des, du réseau routable en anicast. Mais ceci dit, il y a plein de tutos sur Internet pour le faire, même quand on est un particulier, donc, euh, on va dire, pour une petite entreprise, c'est jouable. Pour un particulier, il faut quand même être un peu motivé, mais ça se fait. Ensuite, plus récent, les systèmes de edge computing. Généralement, c'est fourni par les mêmes prestataires que ceux qui fournissent des CDN. Sauf que, et c'est à peu près le même principe, sauf qu'il y a quand même une grosse différence. La grosse différence... C'est que ça, en plus de stocker des fichiers statiques dans un cache HTTP distribué, ça permet carrément de déployer du code sur tous ces serveurs proches des utilisateurs et d'exécuter le code lui-même, votre application elle-même, le plus proche de l'utilisateur final. Donc, au lieu d'avoir un serveur centralisé chez Amazon ou je ne sais qui aux états unis ben là vous pouvez déployer partout dans le monde votre application et avoir une requête. Vous êtes à Paris, vous allez avoir une requête qui part sur un serveur à Paris qui va exécuter votre code et le renvoyer. Pour des API, ça peut être pratique, parce que généralement, des API, c'est plus dynamique que les autres applications web. Et donc là, bah, ça permet, même si on ne peut pas mettre notre donnée en cache pour X raisons, bah, de la générer le plus près possible de l'utilisateur et de la servir le plus vite possible. Les prestataires les plus connus, Vercel, les créateurs de Next.js, qui est une, en plus, a été créé par des Allemands, même si maintenant, c'est San Francisco, forcément. Euh, AWS, le service Lambda at Edge, de AWS, attention, ce pas la même chose que Lambda, enfin ça ressemble, c'est le même code, sauf que ça, ça s'exécute de manière distribuée. Et Cloudflare Workers, qui est une fonctionnalité de, du même genre. Ça, c'est du serverless, c'est-à-dire qu'on va écrire des petites fonctions, généralement qui vont avoir une, un temps d'exécution court, et on va pouvoir exécuter ces fonctions de manière distribuée. Tout cela, paradoxalement, je ne sais pas si vous le saviez ça, permettent d'exécuter du code PHP, sauf Cloudflare Workers, qui lui, nécessite de compiler en WASM, et on ne sait pas faire ça en PHP. Est-ce que vous saviez que vous pouvez exécuter du PHP sur les serveurs, les infrastructures d'Edge Computing, de Amazon de, et de Vercel Qui savait ça Eh, quand même pas mal d'entre vous, ok. Et bien sûr, on a Bref, de Mathieu Napoli pour euh, qui permet de faire ça avec Vercel, euh, avec, Vercell, avec euh, Lambda Edge, pardon. Ensuite, on a d'autres types de prestataires, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fly.io. C'est à peu près le même pont, fonctionnement, sauf qu'au lieu de déployer des petites fonctions comme ça, euh, qui doivent avoir des, qui ont des contraintes quand même particulières dans la manière dont on va écrire notre code, ben là, on peut carrément déployer des conteneurs Docker qui vont être distribués partout dans le monde. Et puis le système va trouver quel est le serveur le plus proche et exécuter ce qui est dans notre conteneur Docker. Du coup, ben là, conteneur Docker, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans, y compris du PHP, bien entendu. Et pareil, on n'a pas de limitation en termes de temps d'exécution pour servir notre requête, etc. Donc deux manières de faire pour utiliser ce type de système. Soit une manière une approche hybride, on va dire. Où d'abord on a du code qui est exécuté, généralement du code court qui ne va pas faire grand-chose. Par exemple du contrôle d'accès. Est-ce que l'utilisateur a le droit d'accéder à cette donnée Puis ensuite on va appeler notre cache. Bah ben voilà, là j'ai une donnée elle est privée. Je vais quand même la pré-générer, je vais quand même la stocker dans le cache, mais je ne peux pas euh, la servir telle quelle parce que sans quoi j'ai un problème de sécurité, tout le monde peut y accéder. Donc je vais exécuter du code avant pour vérifier que l'utilisateur peut accéder à cette donnée avant de la servir. Et puis si le cache n'est pas encore peuplé. Dans ce cas-là, je vais laisser passer la requête à mon serveur d'origine et puis générer cette réponse en PHP sur mon serveur centralisé dans mon data center à Paris ou à San Francisco. Et puis, j'ai une autre approche plus avancée, plus complexe aussi, les applications complètement distribuées, où là, tout mon code va s'exécuter de manière distribuée sur chacun de mes serveurs partout dans le monde. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais aussi un peu plus puissant. Alors, on m'a dit quand j'ai préparé cette slide que c'était très moche rouge et jaune. Moi, j'aime bien. Surtout qu'on est deuxième du championnat, hein, je, tiens, je tiens à le rappeler. Alors, j'en profite, on a un petit jeu pour les tilleuls. On peut faire gagner des t-shirts comme ça et puis des, des trucs à payer plateforme. Euh, dans la doc de Symfony, il y a une page qui référence un joueur de foot de l'équipe de lance. Si vous savez quelle page, quel composant, ben vous avez gagné un t-shirt. Ce qu'on a vu juste avant... En fait, c'est déjà utiliser l'écosystème front-end, les développeurs JavaScript, en tire-partie depuis quelques années. Beaucoup plus que ce qu'on fait, nous, en développement back-end et ce qu'on fait, nous, avec le développement d'API. en fait, on a pas mal de trucs à apprendre de ce que fait l'écosystème JavaScript. En particulier, deux grands outils qui sont Next.js en React et Next.js en vue. Euh, ces deux outils implémentent un style architectural d'application front-end qui s'appelle Jamstack, JavaScript API Market. C'est un peu plus compliqué, un peu plus complet que ce que je vais vous montrer là, mais là je vais me concentrer sur la partie qui m'intéresse. Qui a déjà fait des applications de ce type-là, Jamstack Avec des outils comme Gatsby aussi. Ok, pas, finalement pas tant de monde que ça. C'est vraiment la grosse mode dans le développement front en ce moment. Euh, le principe il est assez simple. C'est que plutôt que d'avoir à générer nos pages HTML à chaque requête, et on va les pré-générer une bonne fois pour, pour toutes, au moment où on déploie notre application, typiquement. Et puis, on va, le, le résu, la page HTML statique qui résulte de cette génération, et on va l'envoyer dans un CDN, puis on va la distribuer partout dans le monde. Comme ça, bah, on n'a qu'une seule fois le code exécuté pour servir autant de requêtes qu'on veut, Et puis on utilise tout ce que je vous ai montré avant, en fait. L'avantage, c'est que c'est bien plus performant que la manière traditionnelle de faire des applications JavaScript exécutées côté serveur, en tout cas, et qu'en plus, euh, en termes de, de scalabilité, c'est facile, il suffit de mettre plus de serveurs, et en termes de fiabilité, c'est beaucoup mieux aussi. J'ai un, deux, dix serveurs qui tombent, bah, j'en ai toujours 50 autres qui vont servir mes requêtes et mon site ne sera pas indisponible. Par exemple, dans API Platform, la, version, enfin, le, la partie front d'API Platform, on utilise euh, Jamstack avec Next.js depuis la version 2.6. Et en fait, différentes stratégies de génération des documents qui sont possibles euh, avec ces technologies-là. En fait, Jamstack a été un petit peu amélioré, entre autres, par Next.js. Ce que je vous ai présenté juste avant, je prégénère toutes les réponses, toutes les pages HTML euh, en avance de phase. C'est la stratégie dite SSG, SSG pardon, Static Site Generation. Donc euh, vraiment, là, euh, il faut qu'on connaisse la liste des documents qu'on veut générer, la liste de nos pages web. On prégénère tout, ça peut prendre un petit peu de temps. Et ensuite, on l'envoie sur le CD. Il y a une stratégie un peu plus avancée pour les sites plus dynamiques et plus complexes, qui est implémentée par les outils comme Next et Next, qui s'appelle ISR, Incremental Static Regeneration. Cette fois-ci, en fait, on va pouvoir pré-générer les pages les plus demandées, euh, les pages les plus importantes, etc. Euh, mais pour que ça ne prenne pas trop de temps au moment du déploiement initial, et pour ne pas trop charger nos serveurs au moment du déploiement initial, se contenter de ça et laisser la génération des autres documents à la demande. Donc là, pour les autres documents un peu moins importants, on va attendre qu'il y ait une requête qui est effectuée. Sur la première requête, le document, la page HTML statique va être généré et stocké dans le CDN. Elle va être générée qu'une seule fois. Ensuite, c'est le résultat de la première génération qui va être réutilisé à chaque fois. Cette approche-là, elle a aussi un autre avantage, c'est qu'elle nous permet de faire de l'expiration, de la validation et de l'invalidation, les stratégies de cache HTTP qu'on a vues tout à l'heure. Du coup, si on fait de l'invalidation, ce qui est le mieux, à chaque fois que j'ai une requête d'un utilisateur en écriture, eh ben je peux régénérer mon document et mettre à jour mon serveur de cache, comme ça je sers des toujours des données qui sont fraîches à mes utilisateurs. Ça, cette stratégie-là, c'est celle qui est en fait la plus employée. La plus employée. Autre gros avantage, ça, évit ça évite les effets, ce qu'on appelle, de cache sendering. Parce que si votre cache est vide, vous faites un nouveau déploiement, ou alors vous publiez plein de documents, potentiellement, vous, si vous pré-générez tout, vous allez avoir énormément de charges et vous allez presque, peut-être, faire tomber vos serveurs. Alors que si vous laissez, vous attendez que les premières requêtes arrivent, bah, ça va lisser la charge dans le temps et ça va faire que vous aurez besoin de moins de ressources et vous n'aurez pas ces effets de cache sundering. C'est une stratégie ISR, elle se cumule très bien avec Stay While Revalidate qu'on a vu tout à l'heure. Exemple qui vient de la doc de NextJS. D'abord, je pré-génère une première page, la première version d'une ressource. Mes utilisateurs... J'ai mis un temps d'expiration d'une minute sur cette ressource. Mes utilisateurs arrivent, récupèrent la version qui est déjà pré-générée, donc c'est quasi instantané, en plus c'est distribué dans le CDN, etc. Puis, j'ai un utilisateur qui arrive à 61 secondes, donc ma donnée est expirée. C'est pas grave, stay while revalidate. je lui envoie quand même la donnée expirée, qui est affichée tout de suite. Mais en arrière-plan, le système va régénérer une nouvelle version, la version 2. L'utilisateur qui arrive après, instantanément, il a la version 2 qui a été préparée par les utilisateurs d'avant, comme je vous ai expliqué, avec Stay While Revalidate. Donc c'est le compromis qu'on avait tout à l'heure. On a des données qui sont toujours servies instantanément, mais qui peuvent être potentiellement un petit peu euh, expirées. Il est temps de voir comment on peut tirer parti de tout ça pour nos API web, plus spécifiquement. Alors, ESA, qui veut dire Edge Side API, ça s'inspire très fortement de Jamstack. Pour les API, web. Ouais. Euh, L'idée, c'est de pré-générer, de la même manière qu'on l'a vu pour les pages HTML statiques, le plus, en tout cas, les, les documents, les ressources d'API de, de, qui sont les plus pertinentes. Donc là, au lieu de générer du document HTML statique, on va plutôt générer du document XML, euh, euh, JSON, JSON-LD, et ce genre de trucs. Donc, on va utiliser le même genre de stratégie, on va essayer de ne pas exécuter de code PHP, de ne pas faire de, de, de requêtes SQL au runtime, mais plutôt de les faire une seule fois, de prendre le document de JSON qui a été généré, de le distribuer dans notre CDN. Problème, les API, c'est généralement un peu plus dynamique que des sites web. Ça dépend, mais c'est souvent le cas. Pour les contenus plus dynamiques, on va plutôt s'appuyer sur les infrastructures de Edge Computing et on va distribuer tout ou partie de notre code pour permettre l'exécution du code très dynamique directement sur les infrastructures distribuées de cloud. Les avantages de ça par rapport aux approches plus traditionnelles avec Symfony, API plateforme, etc. Bien sûr, c'est la performance parce qu'on sert des trucs qui sont directs en cache, qui sont proches de l'utilisateur, donc ça va plus vite. C'est la scalabilité parce que là encore, si on veut faire monter en charge, il faut mettre plus de serveurs. Et c'est la fiabilité parce que là encore, s'il y a un, deux, trois, dix serveurs qui tombent, l'application reste fonctionnelle. Ce style architectural qui est en fait une déclinaison de ce qu'on fait, ce qu'on a conçu entre autres avec Antoine Blucher euh, au fil du temps euh, pour API Platform et puis avec les outils comme Vulcain, Mercure, etc. Euh, peut être implémenté dans n'importe quel langage, y compris PHP. Mais si vous préférez faire du LISP ou du Haskell parce que vous êtes un peu masochiste, euh, ça marche aussi, hein, pas de problème. ESA... C'est une application REST. Donc tout ce que vous connaissez déjà sur REST, ce qu'on a rappelé un peu au début, ça s'applique. En fait, ça va rajouter quelques contraintes en plus pour permettre de tirer parti des nouvelles parties de l'infrastructure. Donc avant de bien maîtriser la API USA, il faut déjà bien maîtriser REST. Et en fait, c'est un clin d'œil à une vieille technologie plutôt sympa que vous connaissez peut-être si vous faites du symphonique, qui s'appelle ESI, qui permet de faire ce même genre de truc qu'on va voir là, mais avec des fragments de HTML. Et puis ESA, l'Agence Spatiale Européenne, voilà. Alors, voyons ces quelques contraintes. qu'on ajoute une contrainte de reste pour faire ce type d'API. Première contrainte, bon bah vous allez pré-générer, j'ai déjà expliqué ça en long, en large en travers, le maximum de documents possibles au moment euh, où on a la requête en écriture. J'ai une requête POST ou PUT, etc. Bah je vais pré-générer une fois le document de JSON et je vais le stocker dans le cache. Quand je vais avoir une requête en écriture, je vais aussi, à ce moment-là, Générer la nouvelle version du, du document et faire de l'invalidation, c'est-à-dire que j'ai un document qui existe, j'ai une requête en put pour le mettre à jour, pour le remplacer. Et bien je vais générer le nouveau JSON qui correspond et je vais collaborer avec mon CDN ou ma plateforme de Edge Computing pour déployer partout la nouvelle version de cette ressource. Quand l'utilisateur demande accès à cette ressource, et bien elle est déjà prête, elle est déjà proche de lui géographiquement et c'est servi instantanément. Si vous voulez aller plus loin, quand c'est vraiment dynamique, vous pouvez faire de l'application distribuée et utiliser Amazon Lambda at Edge. Alors n'utilisez pas Amazon, trouvez autre chose, vraiment, hein. mais bon. Euh, ou Vercel ou un truc comme ça pour exécuter votre code lui-même de manière distribuée. Les avantages, performance, scalabilité, reliabilité et euh, moins de consommation d'énergie, si vous vous rappelez, du talk de François hier. Conséquence de cette première contrainte, pour que ça puisse bien fonctionner, il faut servir des documents qui sont les plus petits possibles, ce qui n'est euh, pas la manière traditionnelle de faire des API REST, ce qu'on appelle des documents atomiques. Et en particulier, il faudra éviter à tout prix de faire de l'imbrication de documents. Vous vous souvenez de tout à l'heure, j'ai dit, il y a un utilisateur, il a des groupes, pour essayer de faire qu'une seule requête, bah, je vais mettre les groupes directement, les embarquer dans le document JSON de l'utilisateur. Pour ce type d'API, il ne faut plus faire ça. Au contraire, il va falloir faire des liens, faire du vrai REST, euh, entre nos différentes ressources, et faire que notre utilisateur a juste un lien vers, vers le, le groupe lié, et je dois faire une requête supplémentaire pour le faire. Généralement, ça ne va pas être un problème avec ce qu'on a vu au début, le multiplexing HTTP, toutes les améliorations de HTTP qui vont en fait euh, me permettre d'améliorer mes performances quand je fais plusieurs petites requêtes plutôt qu'une seule grosse. Entre autres parce qu'un gros document de JSON, je ne peux pas le télécharger en parallèle, plein de petits documents de JSON, je peux tous les télécharger en parallèle, en parallèle donc ça va aller plus vite. Ça, ça a plusieurs avantages. Déjà, l'expérience utilisateur. Plus besoin de groupe de sérialisation, de GraphQL, de passer des paramètres de quel champ je veux dans l'URL, comme en JSON API ou ce genre de truc. Là, je peux faire des documents très simples et faire avec JSON en code, ça marche, c'est hyper simple. Ensuite, je vais avoir un bien meilleur taux de cache et taux de hit. C'est-à-dire que plus j'ai des petits documents, je vais pouvoir les paralléliser, mais surtout, je ne vais pas avoir de les... besoin de les régénérer ou de les expirer souvent. Et quand je vais devoir régénérer un truc, je vais pouvoir régénérer juste mon groupe utilisateur, sans avoir à régénérer tous les documents qui l'incluent. Donc je vais avoir un meilleur taux de hit, et je vais consommer moins de ressources, je vais avoir moins de code qui est exécuté au global. Autre avantage, ça me permet très facilement de déplacer dans le temps, décaler dans le temps, le moment où je vais demander les requêtes, et les données et les télécharger. Exemple, j'ai mon utilisateur et ses groupes. Traditionnellement, je mettais tout dans le même document de JSON, et puis c'était prêt pour le client, même s'il n'affiche pas le groupe. Imaginons que j'ai une UI où je vois juste l'utilisateur, et j'ai un bouton pour afficher les détails, y compris les groupes. Ben, C'est beaucoup plus pertinent et beaucoup moins consommateur en ressources et beaucoup plus performant de ne récupérer les groupes qu'au moment où l'utilisateur clique dessus, s'il si clique dessus, ce qui n'est pas dit. Ben là, ça vous permet beaucoup plus facilement de faire ça. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire, plus faire, en l'occurrence. On a une collection de tickets pour le forum PHP, et pour, on a la liste de chacun de nos tickets, on a le nom de la personne qui a réservé, on a le nom de l'événement. En plus, l'événement, il est dupliqué. J'ai un gros document de JSON. À chaque fois que j'ai l'un de ces trucs qui change, je dois tout invalider. En plus, je ne peux pas le télécharger en parallèle. Exemple de plus, ce que je vais faire, en plus, ça se voit même à mes slides, c'est plus simple, c'est plus lisible. J'ai la liste de mes réservations. C'est juste des liens. C'est juste du reste, très, très, avec des données très, très normalisées au sens base de données du terme. Et voilà, je dois faire mes deux requêtes. Ensuite, j'ai un autre document avec une autre URL qui va contenir la réservation elle-même. Et puis là, j'ai ensuite les liens vers les différentes ressources liées. Et même ma, res ma ressource Event Reservation elle-même, elle était un peu trop grosse, elle contenait des données que je n'avais pas toujours besoin. Du coup, j'ai créé une relation one-to-one, -one, une sub-ressource en termes API plateforme, et j'ai séparé mon gros document en deux petits. J'ai les, euh, les données de base qui sont dans Event Reservation et les données avancées qui sont dans Event Reservation slash l'ID slash détail. Contrainte sur laquelle on pourrait passer 40 minutes, je vais en passer 20 secondes parce qu'on n'aura pas le temps de détailler ça. Ça fait aussi beaucoup écho au talk de Françoise Aninoto hier. Pour respecter ces contraintes-là et pour respecter REST, votre API doit être progressive. C'est-à-dire que si j'ai un Chrome toute dernière génération, etc., je dois pouvoir utiliser toutes les capacités qu'on a vues là et qu'on va voir un peu après. Mais si je suis juste en curl, ou que j'ai un vieux périphérique un petit peu pourri, une PSP qui a 10 ans, etc., je dois quand même pouvoir accéder à cette API. Et même un vieux périphérique, doit pouvoir fonctionner avec. Donc il faut que j'ai des fonctionnalités de manière incrémentale. Un serveur, un petit script bash, il doit pouvoir requêter mon API. Un Chrome qui supporte HTTP3 et tout le tralala, il doit pouvoir aussi requêter mon API et le faire plus vite. En tout cas, cette notion de progressivité, je passe là-dessus. Préloading, on a quand même un problème. On a quand même un problème, c'est que quand on a des relations, on a des effets de cascade. Là, pour récupérer, j'ai ma liste des réservations pour mon événement, pour récupérer les détails, il faut que j'attende d'avoir téléchargé la liste pour pouvoir savoir quelles sont les URL liées et pour pouvoir seulement à ce moment-là les télécharger. Et du coup, c'est un peu contre-productif parce que j'augmente ma latence, paradoxalement, même si mon cache est meilleur. Alors le CDN peut mitiger ça. Ceci dit, il y a maintenant une solution beaucoup plus efficace. Tous les clients web modernes, supporte le preloading, cest c'est-à-dire que je peux utiliser des entêtes HTTP spéciaux, qui s'appellent Link, pour dire, voilà, ce document-là, il va être lié à tous ces, ces documents-là, et tu peux commencer à les télécharger tout de suite, avant d'avoir téléchargé tout le reste, dès que tu reçois les headers. Et en fait, je peux même utiliser le nouveau code HTTP 103 pour pré-envoyer ces documents-là, euh, dès que j'ai la connexion sur le serveur, et pouvoir tout télécharger en parallèle. Donc ça, ça me permet d'annuler mes cascades. Pareil, c'est un petit peu compliqué, le protocole vulcan il sert à ça. J'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Donc là, ici, euh, l'idée, c'est que je demande la... un livre et je veux récupérer tout de suite ces critiques, les critiques qui ont été écrites par les utilisateurs. Je sais, quand j'ai développé mon application JS, mon client, que je vais avoir besoin du livre et de toutes les critiques liées. Du coup, je peux passer directement au moment de la requête quelles sont les clés qui vont contenir les liens dont j'ai besoin. Et le serveur... Le serveur, okay. Le serveur, lui, il va pouvoir lire cette entête spéciale. Donc ça, c'est du code qui doit s'exécuter at edge. Hein, pour faire... Et il va pouvoir tout de suite dire, OK, je t'envoie la réponse qui correspond. Et tous les liens liés, tu vas pouvoir... Je t'envoie tout de suite les URL, comme ça, tu peux les pré-télécharger. Bon, pareil, ça mériterait bien 40 minutes. Ça tombe bien, la FIP a fait l'honneur de m'inviter à la FIP Day 2021 pour parler que de ça. Donc si vous voulez la présentation en détail de cette contrainte-là, allez voir cette vidéo. Push, dernière contrainte, qui est optionnelle. On a une opportunité qui est plutôt sympa. Je dois, à chaque requête en écriture, être capable de pré-générer le document que je vais stocker dans le cache. Ça me donne une opportunité. Cette opportunité, c'est d'en plus l'envoyer à tous les clients qui sont actuellement connectés pour qu'ils reçoivent en temps réel, dès que j'ai une donnée qui change, les données qui ont été générées. C'est assez facile, c'est au moment du même code. Il faut juste que j'ai, juste, hein, une manière de maintenir des connexions persistantes avec tous mes clients et leur broadcaster. Mais différentes ressources. Pour ça, on a plein de technos maintenant qui permettent de le faire. On a SSE et WebSockets qui sont implémentés de base dans les navigateurs web. Il y a WebTransport pour HTTP3 qui est en train d'être implémenté. On a WebSub qui me permet de faire ça de serveur à serveur plutôt que de client à serveur. Ça, bien sûr, ça me permet d'améliorer mon UX mais aussi ma consommation d'énergie parce que j'ai plus besoin de faire de polling. Le protocole Mercure, dont je vous ai parlé un tout petit peu, il sert à ça. En gros, au moment où vous allez générer votre réponse puis l'envoyer au CDN, vous pouvez aussi l'envoyer au Web Mercure, qui va lui-même l'envoyer à tous les périphériques connectés qui vont pouvoir se mettre à jour en temps réel. Là encore, la FUP m'invite souvent, ce serait sympa à eux, et m'ont déjà permis de parler 40 minutes complètes là-dessus, sur comment ça marche un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de ça, si vous voulez, l'ensemble des éléments. Je résume. On prégénère le maximum de choses, on fait des ressources les plus simples possibles pour pouvoir les télécharger en parallèle. On fait des API qui, puissent, qui peuvent marcher avec des trucs très modernes comme avec très anciens. On casse nos effets de cascade, on casse nos latences en utilisant des mécanismes de préloading comme Vulcain, même s'il y en a d'autres. On envoie nos mises à jour en temps réel à tout l'utilisateur pour synchroniser nos, nos, nos UI grâce à des choses comme Mercure, même s'il y en a d'autres. Sachez que vous pouvez, vous pouvez faire ça dès maintenant. Dans API Platform, dès, dès, dans, dès la version actuelle, il y a tout ce qu'il faut pour pré-générer vos ressources et les envoyer dans les CDN. C'est la purgeur interface. Aussi, pour normaliser vos documents complètement, c'est une nouvelle option qui s'appelle e qui permet d'avoir des documents très normalisés. En JS, il y a des bibliothèques sympas pour tirer parti de ça et afficher des placeholders, le temps que les petites données se, se téléchargent, etc. Entre autres, il y a Vercel SWR, le nom euh, qui est pour ça. On a des outils libres, en particulier des modules pour caddie qui permettent d'implémenter tout ce que je vous ai montré là. Et puis, ben, on a les providers dont je vous ai parlé. Merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir à notre stand. Notre garde du corps est quand même relativement sympathique et il fait gagner des cadeaux qui sont des T-shirts et des tapis de souris API Platform. <rire> Merci à tous. Merci à tous.